Salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis ambassadeur pour Québec Vélo de Montagne. Aujourd'hui, on est au Sentier du Moulin. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire découvrir un itinéraire de mon cru pour les gens de l'extérieur ou les gens qui c'est la première fois qui viennent au Sentier du Moulin. Donc le segment que je vous présente aujourd'hui va être sur le secteur Maelstrom. Euh, le Sentier du Moulin est un endroit où les pistes sont quand même assez difficiles. Donc je vous ai isolé un petit parcours qui va être bon pour les gens intermédiaire limite avancées. Mais si vous êtes capable de faire des pistes bleues, en général, cet itinéraire-là va être parfait pour vous. Alors, première chose à faire, on n'ira pas dans le secteur du Sentier du Moulin. On s'en va dans le secteur Maelstrom. Donc, on passe à côté du chalet principal et on va prendre le chemin des voitures. On a un accès ici par la tourbillon. Une fois qu'on a atteint le sommet du mont tourbillon, on prend le petit chemin ici. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre la nouvelle crête du Lynx, ici à gauche. Et la première piste officielle de notre périple, la Vortex. Oups, je suis allé ici sur la droite Hop. Ah. personnellement j'adore cette piste là c'est la première que je vais venir faire pour me réchauffer un peu réveille un peu la machine pour voir si le bike fonctionne bien donc quelqu'un qui veut s'initier à un bike plus technique qui veut pratiquer son équilibre qui veut pratiquer euh, monter sur des roches descendre des roches rouler dans un terrain accidenté ok euh, trop de conséquences c'est une piste parfaite pour ça et c'est probablement la plus facile du secteur maelstrom disons avec le retour la fameuse maelstrom elle-même qu'on va voir à la fin du vidéo donc notre première section tire à sa fin on va voir encore une petite zone de descente qui va nous amener à un magnifique point de vue dès que j'ai tourné ces deux trois petits virages-là Et voilà, donc, on traverse le Fire Road ici, et on a un magnifique point de vue. Donc la vortex continue. Cette phase-ci est un peu plus rapide. A un peu plus de dénivelé, donc un peu plus de vitesse. Et elle est un petit peu plus accidentée. Donc si c'est votre première fois, je vous invite à ralentir juste un petit peu. Peut-être nos deux petites places qui peuvent pas surprendre, mais ça va faire attention. Une fois qu'on les connaît, ça va très bien. tellement de belles pistes et ça va nous préparer pour qu'est-ce qui va suivre à la fin de vidéo petite fatigue dans les papates ça ici, à faire attention il est pris beaucoup à l'intérieur mais vous pouvez le prendre sur la droite pour bien vous placer Hop. Oh, il ya un panorama à gauche, c'est nouveau une prochaine fois alors, c'est la fin de notre vortex et on va monter la d'eck pour revenir au début alors, on vient de terminer notre ascension de la Klondike. Puis on va prendre le petit « Fire Road » ici qui va nous ramener à la crête du Lynx pour remonter au sommet du Mont Maelstrom. Donc, mon but n'est pas de vous amener faire des pistes qui sont en dehors de votre portée. Mon but, c'est de vous monter des pistes magnifiques. Et la « Slab City », c'est réellement quelque chose qu'il ne faut pas passer à côté. Alors, on est en haut de la Slab City. Je vous invite à bien regarder la vidéo, voir un petit peu qu'est-ce que je fais et aussi qu'est-ce que je ne fais pas. Donc, comme je vous disais, c'est une piste qui est avancée. Donc, c'est une noire. Une des deux raisons pourquoi c'est une noire, c'est qu'il y a certaines places qui peuvent avoir euh, des zones de compression. Donc, des endroits où la route en avant, pas qu'elle va coincer. Dans le sol, mais un peu coincé. Donc, en faisant une pièce comme ça ici, c'est important de regarder loin en avant. Et puis, à votre première sortie, faites-la pas rapidement. Si c'est votre deuxième, faites-la pas rapidement. Cet endroit comme ça ici peut surprendre. Donc, on admire la vue, mais on garde un oeil sur quest ce qu'on fait. donc c'est réellement une piste qu'il faut apprendre à connaître avant de commencer à prendre la vitesse dedans j'ai quand même plusieurs sorties de fêtes dedans et puis il y a certaines places que je peux me faire surprendre moi-même ça ici pour les besoins du vidéo je ne la fais pas trop vite premièrement parce qu'il faut que je parle <rire> puis je vais vous montrer comment bien la faire oh, on a un petit j'ai plein ici dans le milieu donc le premier truc que je vous disais c'était de la faire lentement je vais vous donner un deuxième truc c'est très simple, ça va être de prendre une pause de là personnellement je vais la faire au complet mais ce que je vous invite à faire ça va être de profiter du panorama, un petit peu plus loin dans la piste, une très très belle place. Un peu de temps pour prendre de magnifiques selfies pour Instagram et Facebook et compagnie. Je vous suggère de prendre une pause à cette place-là pour reprendre ses esprits, pour repartir confiant sur le bike. Donc rendu ici, on a un petit peu plus la moitié de la piste de fête. Profitez du panorama. Ici, c'est tellement beau. Profitez-en pour relaxer un petit peu. Comme je vous dis, je vais continuer. Donc, la piste s'en vient ici à droite. On va avoir un petit peu plus de challenge technique. Donc, pour les riders avancés, pardon, intermédiaires, qui veulent tenter la Slab City, que ce soit pour faire une piste unique, que ce soit pour le panorama. À partir d'ici, on va ralentir la cadence un peu. On a encore un peu de slab à faire. Hop. Hop. Et une fois que ça va être fini, la piste va virer un peu plus naturelle. Donc ça ici, on fait attention. On commence à tomber dans le plus technique. Ça, C'est vraiment la section avancée. Je vous invite à la faire plus tranquillement peut-être débarquer au besoin. Bonjour! Ça, ici, comme mes collègues à gauche à droite ont fait petite section de roche, ici. Pas facile. Tout se roule. Je ne sais pas que tout se roule facilement, mais tout se roule. Si à un certain point, vous êtes pas à l'aise, pas compliqué. Débarquez du bike et faites la vie. Donc, notre aventure dans la slave série tire à sa fin il va nous rester une dernière section juste ici on fait attention à la vitesse yep. et ça ici la section la plus difficile de la piste mes collègues marche. marchent on contrôle la vitesse et voilà C'était la Slab Donc Qu'est-ce qu'on a à faire? Ça va être de remonter la clondike au complet pour relier le sommet du Mont-Tourbillon. On va reprendre le Fire Road au grand complet pour retourner dans la Crête du Lynx. Alors, maintenant qu'on a remonté notre Crête du Lynx, on continue dans la Crête du Lynx. Donc, vous avez regardé au 110 moulins avant l'été 2021. Vous allez reconnaître cette section-là qui avant allait les deux sens. Et maintenant, il ne fait que redescendre. Ça fois, créer des petits conflits des fois avec les gens qui montaient et qui descendaient. Bon, ce qu'on fait aujourd'hui, je descends jamais ici de ma en aile. Hop. Il affaires qu'il pourrait se gaper, wow. à ce moment-ci on a une bonne partie de notre périple de fait ce qu'on va faire on monte sur la roche à instagram wow. c'est tellement beau et on continue notre périple Et on s'en va terminer par la Maelstrom. Alors, la Maelstrom, dernière étape de notre épopée aujourd'hui. C'est un magnifique retour. Qui va nous ramener tranquillement vers l'accueil du sentier du bois Donc, la Maelstrom est une piste bleue qui devrait être bien pour tout le monde. C'est une bleue qui est quand même challenging. Hop. On va avoir un bon potentiel de vitesse. Quelques petits obstacles. À faire attention si c'est votre première fois. Mais, somme toute, euh, beaucoup plus accessible que les deux pistes alternatives que je vous ai montrées. La Slab City et la Haute Maelstrom. Ah. J'ai vu les parents amener leurs enfants de 8 ans ici c'était pas un problème. De toute façon, je vous rappelle que c'est du vélo de montagne. C'est fait pour brasser un peu. On continue. Une ligne alternative à gauche que je bite tout le temps de prendre. Tellement de belles pistes. Un beau flot naturel. Ah. <sighs> Dernière section. Ouh. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, ça va être de redescendre par le petit quartier résidentiel ici. Regagner le chemin principal et retourner au chalet du Sentier du Moulin. Prendre un bon burger et une bonne IPA. J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode. Et on se voit dans le prochain épisode de à Québec. Salut, guys!